Et la Madame, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, la situation à Calais est insupportable. Chaque démantèlement, parfois à coup de bulldozer, ajoute à l'inhumanité de la situation. La dernière date annoncé par François Hollande doit se faire dans le plus grand respect des populations, en particulier des mineurs isolés, dont le plus jeune a seulement 10 ans car à chaque fois qu'un camp est démantelé, des enfants disparaissent. Leur sécurité doit être prioritaire. Une solution décente et réaliste de relogement doit être proposée à chacun. Les demandes d'asile doivent être scrupuleusement et rapidement traitées, notamment outre-manche. Deux enfants ont déjà perdu la vie en tentant de rejoindre le Royaume-Uni, alors qu'une procédure de regroupement familial aurait dû aboutir. Quant à la construction de la grande muraille de Calais, c'est le summum de la honte. Je ne parle même pas de son inutilité. Aucun mur n'arrêtera ceux qui ont déjà bravé tous les dangers pour fuir la guerre. Personne ne veut de ce mur, ni les associations humanitaires, ni les routiers, ni même la mer de Calais. D'autres solutions existent. Damien Carême, le maire de Grand saintes l'a démontré avec la construction d'un camp humanitaire qui héberge dignement des centaines d'hommes, femmes et enfants. Il est temps de changer d'approche. La répression sans alternative n'est pas une solution. Elle ne fait que nous déshumaniser. Merci. And now, Mr. Etheridge. Well, thank you for the opportunity to take part in this stage managed pretend debate where people on the other side of the house can come out with figures about the people who are in that Calais jungle without the slightest shred of evidence and I'll tell you why. Because I've been there, there's a thousand people